Put the place up, yeah, we know what we made up. Can't get enough of you, fool, I'm a chaser Face up, now I feel a little major Blink up and eye. ego, I'm a taker Shaker, yeah, she was a ball shaker Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo en dehors de la musculation. C'est l'hiver. Pour ouais. ceux qui en ont un peu marre de la musculation, vous savez qu'il y a plein d'autres sports qui permettent de, de changer un de peu. Faire du sport, ouais. Et aujourd'hui, c'est Pimous qui a, qui a décidé de cette vidéo. Donc il ouais. a choisi trois sports. Il va vous les présenter. Ouais, dernière fois, la dernière vidéo euh, fun avec le sport, c'était euh, en Italie, à ouais. la Gaule ouais. Et c'est toi qui avais gagné. Ouais. Donc là, j'ai mis quelques jeux pour m'avantager un petit peu. Parce que je crois que tu vas gagner aujourd'hui. Ok. C'est fait... Dieu qui décide. S'il si a préparé cette vidéo, c'est parce que ça fait un mois qui se prépare sur ces trois sports. C'est hein. totalement faux. Basket, je m'entraîne. Quand dribble et vite fait chez moi. Le tennis, bon, je joue avec Brian, c'est vrai. Mais un il a un bon coup de droit. Hein. Un peu. Il a un coup Il m'a dit, viens à 14 h Je lui dis, je passe me prendre. Il me dit, non, ça fait déjà une heure que je suis sur le terrain de le tennis là. Mais il a un bon coup de droit. Ça se voit. Il doit bien se, voilà. on va commencer par le tennis. Ça va être des points grecs, je crois, ça que s'appelle. Des et <rire> Okay. Il a dit point grec Au calme, okay. oh. au calme. Non, lui il a dit point grec Donc on va commencer au tennis avec des time, un time break je crois que ça s'appelle On va faire en 10.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, okay, 9, 10 euh, On aura euh, un arbitre qui est euh, Monsieur Bruce Brian Boyazedef le oh. B-Boy avec sa grosse bite On a du budget aujourd'hui les on gars On a du budget, on l'a payé On, hein, on a en... même un salarié On a payé fort hein Vas-y viens Ouais laissez-moi tranquille <rire> Donc voilà Brian qui va arbitrer la voilà. rencontre Vous l'avez la pas encore vu sur Fusion. Mais il avait une chaîne YouTube avec Bruce à lancer. Avec des aventures Minecraft à aller où c'était lourd euh, et ensuite je voulais pas faire un foot traditionnel c'est un peu trop euh, bon on l'a déjà fait donc on va faire un tennis foot un carré ouais. comme on dit dans, dans le terre terre et en tout dernier ce sera un basket et on aura des règles évidemment bon sauf au carré hein, c'est les règles de la street si je veux lui mettre une golden je lui mets je golden pas le terrain de basket, là. Il est là bas le terrain de basket t'inquiète ok, d'accord. et euh, tennis c'est les vraies règles basket ce sera les vraies règles un peu adaptées à notre niveau et euh, le carré ben c'est la street hein. tu mets dans le carré et let's go quoi okay. Donc on commence avec le tennis si t'es chaud Moi oh, je suis chaud moi tu parles trop là chaud. Allez c'est parti ok vas-y c'est parti <rire> C'est parti Ok donc c'est parti, 5 euh, points de mon côté moi, et après c'est lui qui passe devant le micro. Et on l'a pas dit mais à la fin il y aura un gage, il va devoir courir tout nu dans tout Arras. 1-0 eh, son... Lui c'est un... un... ça c'est le sang arabe ça. Ah voilà il est bon mon service. <rire> il est concentré, ah, un, es concentré... Es <rire> un concentré du tumate <rire> Oui, oui Oui, oui, oui, oui, monsieur Tiens, t'as encore un service Vas-y, à toi. Oui, monsieur, oui, mesdames. Bon, deuxième service. Marquer, le bâtard. Non, je cherche pas à marquer, ah, ah. Dommage. <rire> l'arbitre, là, il ramasse les balles et tout Ah oui, je, je suis chaud, là. Hein. <rire> je à la queue. Glisse. Ouais je sais, la merde. Les bottes. Elle est pas Oh Fais chier ouais, C'est pour eux du tout. As pas fait pas fissé, ça m'en fout Ouais fais bien. Les deux deux. On va pas faire de la facasse. Allez, viens dans. Allez, viens dans. Allez, est dans. elle est dans. Allez, viens dans. Allez, viens dans. Allez, pas dans. Allez, viens dans. Allez, viens dans. Allez, j'ai Oh elle est belle, elle est belle Je fais confiance Brian Ok 4-2-4-2 Oui monsieur Il ne fait pas exprès ça m'énerve Il commence à rager, il commence à dire que je ne fais pas exprès sur tous les points c'est du nadar encore yes. Putain c'est quoi Elle ce bel là ça c'est Qu -ce quoi de ce coup J'ai prié Jésus et... Je cherche ma au cherche à qui la mettre out bon. je que je oh. oh putain 2, 7, 7. Je me suis pris pour un pro Je me suis dit Attra, je le lobe c'est à toi Ok Tiens, je les Ça pas d'appui sur le terrain. Putain, mais ça glisse Je l'avais 100 fois, ça a bougé Faut arrêter 9-7 pour lui. 9-7 pour, pour moi, balle de match Lui, c'est un tricheur. Ah, mais, il est vraiment pour toi, ok ouais, là ouais. Non, c'est bon, c'est bon, je te marque Donne la balle, <rire> il n'y a plus d'arbitre, c'est la guerre. Ok, je perds sur ça, c'est une honte. Hein. Je perds sur un pied qui glisse. Je lâche pas mauvais perdant, c'est juste rien Et on passe au deuxième jeu. Deuxième jeu, foot tennis. C'est comme le tennis, mais avec le ballon. On a un petit carré chacun, deux touches et un rebond autorisé. Fais voir, la balle Non. On s'est même pas échauffé. Il n'y a pas d'échauffement. Deux oh, ferme, il nique sa mère. On du... arrête ah, la balle. Voilà, je suis fort. Il est fou lui. Il y a ou ah, tu... pas ici Il a l'habitude dire qu'il fait, fait ça, <rire> Non, Je Non fous faire ça. Au moins, il n'y a pas de service de bâtard. J'ai des lunettes, j'avais oublié. J'ai des lunettes, j'avais oublié. <rire> donc, bah, je peux pas mettre la lettre. Ah tu voulais mettre bah, la tête. ouais. <rire> ah non wesh, on démarre avec des. On démarre avec des vrais services frère. Bah ouais mes vrais services. Ah on, non wesh ouais, va je vais arrêter la triche je bon, donne ça des ça règles frère, coup. on triche. Wesh, je donne des règles frère et ça triche les arabes. Toujours les arabes Ça c'est pas mon jeu, moi je suis pas habile des je habile que du chibre. Wesh Elle avance quand la balle Zéro Ouais, tu m'as dit deux Ouais, c'est chiant 2. Super dur. C'est mieux 3. non oh, 2 c'est bien. Je fais pas des difficiles en vrai. Oh, alors, une très, très belle celle-là. 2-2. Là. Non, mais ah, c'est ton deuxième service là. Oh, il est bon, est choqué <rire> Ah le pied de gauche de merde. Beau hein. <rire> 3-3 Et hey, on a récupéré des balles Et hey, il a récupéré des belles balles et j'ai récupéré des belles balles Je suis, je suis, je suis, je suis Attends, là, Et si rien. tu gagnes au basket, tu l'as vraiment mauvaise 7-6 là ouais. ouais Et hop, les lunettes C'est trop dur de récupérer les services, c'est vraiment trop dur 9-8 Qu'est-ce que tu fais, ouais, cette espèce d'animal Il a tapé avec la calvis, il est 3 dégradés restants, ils sont descendus à 2, frère. Est je suis allongé. Ouh. Bonne. Ouais dedans. Est deux fait. fois, je le fais tomber. <rire> Mais non, je me jette, frère, faut que ça <rire> je la rattrape. Moi, je cherche je à le laisser pour pas faire le basket. <rire> Moi, je me jette. 10-10. Non ça Et adorable. je me suis fait mal à la cheville. Vêche, ça non. me casse les couilles le <rire> terrain glisse c'est pas du jeu ouais. <rire> hey, t'as été pas mal là non c'est pas ça. du jeu le terrain a glissé je te jure que c'est pas du jeu mais t'es pas encore blessé on, on est obligé de faire le basket et on passe au deuxième jeu donc, troisième jeu, même si j'ai perdu, on sait que c'est bon, c'est ah. fini, tu n'as pas de problème. Mais là, il y a plus d'enjeu. On joue pour jouer. Mais l'enjeu, il y a le gage derrière. Voilà, mais on joue quand même pour jouer parce qu'on a décidé de faire les trois, on va le faire. Les règles de basket, c'est règles de basket classiques. De pas, pas de contact, c'est pas, je l'encule. Pas de contact, on saute en l'air. À la fin, on atterrit, on se touche un peu, c'est rien. Il a déjà tiré dans tous les cas. Il donc, est dangereux, il est dangereux. Non, pas de hagar. <rire> ok, on est d'accord. Voilà, sinon, on sait que je vais gagner. <rire> 95 kilos, on 75. On, on va essayer, vas-y, 20 viens. kilos de plus. Fais de la muscu, viens. Non, mais points parce parce que ça va être vraiment dur de mettre des points. Brian dis-lui. Oh, enfin. t'as quoi J'ai en une demi-heure, on a mis combien de points 3 oh, points. Minimum 5. Mais moi, 5, fait 10. 5 points, mais. 5 et si on voit que c'est trop 5, long, on s'arrêtera avant. Ça c'est bon vraiment c'est chaud. Brian fera l'arbitre. S'il voit qu'à faute, il le dit. Si par exemple tu vois que je vais prendre le ballon, je lui fais 5 faute. C'est 2 okay. pas ou 3 pas Deux, euh, je sais plus. Au troisième pas, tu es obligé d'être bloqué, je crois. 3 pas 1, 2, 3, et là tu es bloqué. Ouais, je crois que c est c est ça. Non, c'est double pas. Non, c'est double pas, je crois. C'est deux pas et après c'est fini. c'est ça. C'est deux pas. Deux, et là j'ai tout le droit, c'est ça. Là je peux faire que ça. Ok, ça marche. C'est ça. Après messieurs, ne ouais. <rire> me mets pas une claque, je t'en conjure. J'ai sauté une heure avant, un la balle elle était dans le ciel, j'étais pas... comme ça. T'as pas fait du golf, t'as tiré la balle au Une heure après, j'ai ouais, en ouais. milieu, j'ai pas fait de. Qu'est-ce que tu fais Et puis un V1. Oh dommage. Ah, la plus... ah, il m'a mis 12 fins, j'ai sauté 10 fois. wesh ouais. ah, ah, y en a une, était belle. Non, mais... ah. Ah, on va pas, sinon on n'a pas fini. Ah, il marche sur ça. En ah, plus... Bah t'as eu l'espace qui me laisse non, mais Il est là-bas frère, l'autre bout de la terre. J'ai tapé de la main un peu fort, mais non Et oui C'est dommage elle était belle Elle était belle Franchement T'as un peu poussé à gauche il y avait moyen Donc vas-y on voit que tu vois le mettre C'est dommage Non il m'a déconcentré Il me déconcentre. J'ai vu ses couilles là, ça me fait C'est en fait. vraiment jouer avec la chance ce que, que tu fais en fait. Tu as dribblé avant, euh... tu vois où Non, non. Repli, tu je, sais, veux rec, hein. je veux voir le rec. J'ai dribblé pour rentrer dans la zone. Ah, oui, t'es obligé. J'ai faire. deux points. Non, non. non. J'ai attendu justement que tu dribbles pour m'avancer. Il faut lui. En fait, pour ah. commencer le jeu, tu dribbles. Ouais, ouais, non, je sais. Le moment que tu fais ça, tu fais sur Ah, bah oui. Ah sa mère Je trop avec ton gros cul, là On est nul, je m'applique pas parce que je panique, je te vois arriver, je, je <rire> me stresse, frère Oh la la, c'est incroyable Merci Dieu ah, Oh, il y a une viol bah, J'ai Ça fait 30 minutes qu'on joue, il y a déjà un viol. <rire> Deux points c'était non T'as je en bats les couilles vu qu'il euh, a gagné dans tous les cas. Vas-y viens, je vais dire c'est quoi le gage. En fait vrai, je vais fini, dire pourquoi est-ce que je mettais pas de points. Je m'appliquais vraiment pas à essayer de tirer. Et je voulais juste passer. Je voulais juste passer pour être stylé pour la vidéo. <rire> moi je sais qu'on est tous les deux débutants. Et moi je chose. me suis dit que le dribble c'était pas fait pour nous. Si, moi je vais essayer de tirer, viser le carré blanc. Moi m'a dit dribble c'est pas fait pour nous frérot. Là je dribblais <rire> bien. Là il y a personne qui va dire que tu driblais bien alors de bah, je bien. <rire> dites lui en commentaire s'il vous plaît parce qu'il veut faire du basket. Ça fait une semaine que je dribble aller 10 minutes par jour. Ça vient de ma mère chez suis Encore, encore. il était j'ai pas le temps frère. je dois jouer à 16 goûmes. Là euh... on est débutant dans tous les jeux, le foot j'en ai fait tennis, les gars vous, vous savez mais je ne plus un ballon Ouais voilà c'est ça débutant, Et ouais. bah voilà On est des gommuscus c'est fini on n'a pas de cardio là je suis, je suis mort hein, là. Ouais en vrai c'est cardio de fou Donc si vous voulez changer là. de l'entraînement un peu on, on va aller faire un tennis Brûler tôt. un peu de graisse ta race <rire> Si vous voulez changer un peu d'entraînement, euh, sécher un petit peu le et du tout sec. Changer de sport Je ne jamais assez ça le sec Monter testo, cardio Ça Brian il est sec Je sais pas si ta maman regarde la vidéo T'as veux dire le Ok on pas moi qui a dit ça, hein. c'était pas moi <rire> Mais non, La question que Arrête. tout le monde se pose parce que c'est Pimous qui a inventé ce, cette vidéo, donc le gage il me l'a pas dit. Maintenant qu'il sait qu'il a perdu. Quel est le gage Tu te souviens Moi je suis détenu de Mario Ouais, ça se passera sur Instagram, on va pas en faire une vidéo du gage, mais ça va se passer sur Instagram si vous voulez voir les conséquences des actes. Ça se passe sur Instagram Fitness Fusion, il y a en description, donc venez, et en gros en story, bah du coup c'est moi j'allais dire un nous deux mais c'est moi, faudrait que je me déguise en Mario et que j'aille m'entraîner dans ma salle de sport habituelle devant tous les gens que je connais. Ouais mais c'est bidon. T'es un fou toi Quelle est la personne à Basic Fit frère Ah Basic Fit, je pensais à. À bah, Basic Fit, là où je m'entraînais avant Où je connais tout le monde. Bah viens on en fait une vidéo. Il va falloir que je m'entraîne devant tout le monde. Donc tu t'entraînes en Mario, devant tout le monde à Basic Fit. Ouais, on en, en fait là, une vidéo. C'est une story insta, c'est C'est la honte. Mais venez quand même sur Instagram. Il me reste des costumes tout J'en ai deux si jamais est chaud, il jamais il se dit euh... hein non, moi je suis pas chaud du tout, j'ai gagné. Vraiment ça, dire, on, on rejoue et on parce que déjà tu, tu devais être chauve là, j'ai chaud parce qu'on avait dit à 5000 abonnés. Puis mousse ouais. il se rase les cheveux, il est toujours avec ses cheveux, super chaud. Donc là, on va voir s'il va tenir le pari. Euh... Voilà. D'ailleurs, euh, si vous voulez euh, des programmes sportifs adaptés à votre sport, donc que ce que soit, soit le basket, le tennis, le foot, surtout <rire> le foot, hein, on n'hésite pas les foot hein. sur www.fitnessfusion.fr, vous allez trouver tous les plans qu'il vous faut. Je sais déjà ce qu'on a revanche. Vas-y, c'est quoi? À sport qu'on a fait tous les deux, il n'y aura pas d'excuses la pétante. <rire> du cadeau kayak. on signale. Ah, du volleyball. Ouais. Ah, c'est lourd ça. Ok. Là, on verra ah. qui est qui. Ok, d'accord. Il n'y a pas de chance. Le les... C'était Fitness fun. Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimousse et Didio Force. Et Fun. Voilà. Je suis rincé.